Branchement électrique, comment faire Circuit éclairage avec télérupteur bipolaire. Dans cette vidéo, nous allons voir comment procéder pour réaliser un circuit d'éclairage avec un télérupteur bipolaire modulaire. Étant modulaire, cet appareil est destiné à être incorporé sur le tableau de répartition. Le télérupteur bipolaire est le mieux adapté au niveau sécurité. Nous voyons là, sur cette image, la configuration type d'une installation aux normes 2017. Un disjoncteur différentiel 40A 30mA, cela peut être aussi un 63A 30mA en tête de rail, et un disjoncteur divisionnaire thermique de 10A pour protéger la ligne en amont du télérupteur pour des raisons pratiques de branchement les peignes, il est judicieux de placer les télérupteurs et leurs disjoncteurs de protection en fin de rail. Le télérupteur est un interrupteur électromécanique commandé à distance. Il permet d'éclairer ou d'éteindre un ou plusieurs points lumineux à partir d'une multitude de points distants les uns des autres. Toutefois, pour éviter les aléas de fonctionnement, il est préférable de ne pas dépasser 8 points d'appel. Il est donc indispensable à partir de 4 points d'appel. Car il faut savoir que la réalisation d'un circuit à 3 points d'appel est possible avec un permutateur. Voici le schéma de principe d'un circuit avec 4 points d'appel. représentation de l'installation en apparent. Que ce soit en apparent ou en encastré, l'installation est bien entendu identique. Pour effectuer ce circuit, nous aurons besoin de conducteurs de section 1,5 mm² de couleur rouge, orange, bleu, violet et vert et jaune. Les 5 conducteurs Provenant du tableau de répartition et du télérupteur, seront de couleur rouge, bleu, orange, violet et vert et jaune. Les trois conducteurs provenant du point lumineux seront de couleur bleu, violet, vert et jaune. Les trois conducteurs provenant des boutons-poussoirs seront de couleur rouge, orange, vert et jaune. Nous allons maintenant effectuer le branchement de tous les conducteurs composant ce circuit en commençant par les boutons poussoirs. Il en existe de nombreux modèles de marques différentes. Les simples sont ceux qui nous concernent dans cette configuration. Ceux qui sont équipés avec un voyant sans neutre pourront être utilisés dans cette configuration. Pour ceux équipés d'un voyant 220 volts il faudra ajouter un conducteur de neutre bleu à tous les boutons poussoirs et brancher ce conducteur directement à la sortie du disjoncteur divisionnaire 10A. Nous commençons donc en branchant un conducteur rouge sur la borne rouge du bouton poussoir et un conducteur orange sur la borne opposée comme indiqué sur l'image ci-dessous. Bien observer les indications du petit schéma qui se trouvent généralement au dos des appareils. Ensuite, nous repiquerons de la même façon tous les boutons poussoirs, sans dépasser le nombre de 8, surtout s'il y a un voyant sans neutre. Pour effectuer les branchements de tous ces conducteurs, nous utiliserons des bornes automatiques très pratiques. Alors cela sera très simple il suffit de connecter les conducteurs de la même couleur entre eux. Il est possible, dans certains cas, que tous les conducteurs partent directement du point lumineux et des boutons poussoirs pour arriver au tableau de répartition. À ce moment-là, la boîte de dérivation n'est pas nécessaire. Les connexions se font directement sur le télérupteur. Les deux violets, les deux bleus, Les deux rouges. Les deux oranges. Et enfin fait, les trois conducteurs de terre vert jaune ensemble. Bien qu'ils ne servent à rien au bouton poussoir, ce conducteur est obligatoire. Probablement au cas où le bouton poussoir comporterait des parties métalliques tactiles. Voilà, c'est terminé pour la boîte de dérivation. Nous pouvons replier ces connexions à l'intérieur de la boîte et fermer avec le couvercle. Maintenant, nous allons connecter tous ces conducteurs au télérupteur. Nous avons donc 5 conducteurs qui arrivent du point lumineux et des boutons poussoirs via la boîte de dérivation. Le télérupteur possède 6 bornes. Deux sont déjà occupées par l'arrivée de la phase et du neutre provenant du disjoncteur divisionnaire 10 ampères. La phase sur la borne numéro 3 et le neutre sur la borne numéro 1. Il reste donc les 4 bornes à pourvoir au bas du télérupteur. Nous commencerons par brancher le conducteur de terre sur la barrette de terre. Ensuite, nous allons brancher ce conducteur de neutre qui vient du disjoncteur divisionnaire 10A et qui va à la borne A2. Nous continuons en branchant le conducteur de neutre bleu provenant de la boîte de dérivation et du point lumineux sur la borne numéro 2. Ensuite, nous allons brancher le conducteur violet provenant de la boîte de dérivation et du pot lumineux sur la borne numéro 4. Ce sera le tour du conducteur orange provenant de la boîte de dérivation et des boutons poussoirs que nous branchons à la borne numéro A1. Enfin, fait, pour terminer, nous branchons le conducteur rouge provenant de la boîte de dérivation et des boutons poussoirs sur la borne numéro 3. Voilà, l'installation d'éclairage avec un télélouteur bipolaire est terminée. Ce genre d'installation est idéal pour les cages d'escalier ou les couloirs desservant plus de 3 locaux. Pour plus de précision, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison-overblog.com ou bien bâtir sa maisonnet